Whoa. Regardez comme il fait beau n'est ce pas une très très bonne nouvelle de voir ça après un printemps qui nous aura quand même bien bien cassé les couilles. Hein. Bon en tout cas moi ça me fait très plaisir sachez le coucou on est en contre-jour et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de local life <rire> local life et qui est la vie du local tu connais on a des nouvelles choses à faire aujourd'hui ça fait très plaisir parce que nous avons un rendez vous fibre orange qui va être un moment de vérité l'installation de l'internet dans le local donc je vous explique en très rapide, soit ça va pouvoir être fait dès cet après-midi, soit va falloir des travaux un peu plus chiants et ça prendra un poil plus de temps, mais on va faire avec et on va découvrir ceci. Il y a aussi une petite négociation par rapport à de l'argent, vous allez voir. Oui, les local life, c'est pas simplement oh, regarder le local, c'est aussi des péripéties, du financier, des assurances, bref, plein de trucs très très cool. Et on va également juger les différents abonnés qui euh, ont gracieusement proposé leur aide en choisissant les profils. Mais avant tout, j'ai aussi un petit euh, RDV médical aujourd'hui. Donc euh, on va aller et à Éculi pour ceci. Euh, voilà, Bélyonnais, on y va. C'est mignon, Éculi Tu sens que c'est des gens en paix qui, avec leur compte en banque qui vivent ici. On va me signer une petite c'est Vous avez choisi votre bras Gauche. Eh ben allez, en route, remontez-moi un petit peu la tranche bon et puis on, on va s'y mettre sérieusement. Après, on va vous donner un petit papier. qui va dire que vous êtes vacciné, gratifiant. Quel plaisir. Voilà. Je, voilà. Vous laisse, je vous laisse, papier, ça me fait plaisir. <rire> <rire> on est vraiment tous pareils parce que c'est un truc, on est pressé que ça arrive. Hein. Ah ouais, J'étais bien content quand j'ai eu ma première et là la deuxième, voilà. ça me fait plaisir. Là, merci beaucoup, monsieur. Parfait, on fait, on Super un... et puis, voilà. oh, merci beaucoup. Bon bah ça y est hein, c'est fait les mecs hein. J'ai reçu euh, le papier Deuxième dose c'était aujourd'hui J'avais eu ma première il y a un mois et ça me fait plaisir ça me fait plaisir Alors je suis même pas là pour faire dans le débat euh, gna, gna euh, pro anti mes couilles hein. Je suis un grand garçon j'ai 26 ans Je sais me renseigner Je sais avoir mes propres convictions et personnellement j'ai confiance donc ça me va y a pas de problème Je suis même pas là pour faire débat ou quoi que ce soit je m'en fous J'avais rien eu après ma première dose Maintenant, c'est la deuxième. Petit soulagement. Maintenant, on va retrouver Thomas. Et on a des choses à faire. Rendez-vous fibre. Et ensuite, sélection des personnes qui vont nous aider. On a eu des mails, assez marrants, hein, vous allez voir. Mais personnellement, je suis content, là. Oh, bah, attends, il est joli, ton maillot, là. Waouh, rien que ça. Monsieur voilà. Sofiane Diop. C'est pour le studio, ça. La beubarre est touffue, hein. Non ouais, mais après on va aller raser ça parce que demain c'est l'Aïd en plus. Dernier jour, euh, Broke la hein, mais musulman, hein. ça fait plaisir. Bon du coup il y a le technicien de la fibre qui va passer plus tôt. Mais juste on avant... On va pas Vous les gars, bah, en fait c'est pas possible. Bah en fait si vous voulez il y a deux choix. Soit il euh, y a un chemin de fibre auquel cas il peut venir installer et c'est direct. Soit il n'y a pas de chemin auquel cas il doit faire petit... Euh, genre euh, petit trou machin. Ouais, le créer en gros. Et ils m'ont dit que ça prenait euh, peut-être trois semaines. Bah techniquement regarde, imaginons qu'on le récupère, enfin qu'on ait la, la connexion à partir euh, de trois semaines là, à partir d'aujourd'hui. C'est le 3 juin. Ça va. Pour bon, 3 juin, on récupère le 1er juin, je pense que, que ai En plus, si on a les clés le 24, moi, euh, ce que j'ai dit, réquisitionner ADR et Garcia, ah, ça y est. Je leur ai dit, c'est pack de bière et c'est peinture. Hein. Ça a réquisitionné les potes. Hein. Ça a commencé à faire les. Ouais, non, moi je suis plus à Lyon. Ah, ouais, là, ça a <rire> commencé à parler un peu. Euh... Non, non, je vais les gars, vous allez venir. Non, mais il y aura un peu de peinture, un peu de bail. Et là, je vais te montrer parce que j'ai reçu des mails parmi des personnes qui. Hmm, Franchement, être connu à des moments, ça a des avantages. <rire> j'ai reçu des mails très utiles et on va vous disséquer les candidatures. Vous allez voir, il y a eu des trucs déco, placo, des trucs peinture, des trucs juste j'ai deux bras, Moi deux jambes, je suis fonctionnel. Moi, j'ai des, euh... des décorateurs intérieurs, des architectes qui m'ont dit Ouais, je fais, regarde, pas forcément de budget, tu vois, je fais, ça sert à rien. Il fait Ouais, mais t'inquiète, tu parles pas de budget, le mec, il veut me faire ça gratuit. <rire> <rire> on, va, on va payer un peu quand même <rire> On va vous montrer ça et Regardez je vous disais quoi à propos de prendre des bureaux avec un mec créatif Regardez il a fait quoi pour sa pièce bon, par rapport à moi qui n'ai rien fait Là du coup je me suis fait le coin télé Chill ouais. avec petit canapé et si possible tu vois Avec la télé au mur si possible on c'est se une petite télé au mur Et là le truc jaune en fait c'est mon fond de couleur en fait qui fait 2m75 Hop Et en fait l'idée c'était pour vraiment savoir si c'était possible de Caler un fond de couleur plus un canapé de 2 mètres et quelques Donc t'as fait les mesures puis t'es allé sur le site bah, et le, euh... le jour quand tu me filmais dans le studio je prenais les mesures et après j'ai tout reporté sur... Euh... Cosicosa. Cosi-Cosa vraiment et carré le site et on est bien bon, On va essayer de faire ça hein, parce que moi j'avoue que je commençais à faire ces des mesures dans ma tête <rire> en mode à la zub tu vois ouais, ça va en, en mode de... voilà ça fait 1m40 peut-être, ouais 1m40 <rire> Deux c'est que je vais oh, avoir le propre, maximum hein. d'endroits, le plus fonctionnel Et Il me faut un maximum de recul pour faire des photos le modèle va être là, moi il faut que je shoote depuis ici, tu vois. Ouais, ouais. Là il y a mon bureau, là c'est coin canapé, petite table basse, petit truc, là il y aura déco, genre le, le mail de foot, tout ça. Et la télé, si possible d'avoir une télé, soit collée ici, ou alors on la met au, au top. Pour mettre BFM TV Et là, ouais, voilà, BFM TV tous les matins. Ah oui, ça aussi je l'ai pas mis, mais du coup là il faut que je mette un petit meuble d'entrée, tu vois. Ouais. Je vais poser cafetière, imprimante, histoire d'être carré, tu vois. Vraiment faire enfin, le mieux. C'est de suite dans les idées. Hein. Ouais, vraiment, là je suis parti pour. On va s'y mettre, on va s'y mettre. Bon, on regarde les mails. On a reçu énormément de mails. Merci à vous les gars vous êtes très gentils Parmi les mails il y en a des très Intéressants des un peu moins Intéressants des très très cool et franchement On apprécie euh, l'aide apportée. Mais il y en a certains que j'ai trouvé assez euh, Pas culottés mais franchement propre. Là c'est quasiment le plus utile Salut Zach je suis plaquiste peintre de métier 20 ans d'expérience et 13 ans Que j'ai mon entreprise n'hésite pas à me contacter Pour ton nouveau local j'habite dans l'Oise nanana, nanana. J'aurais plaisir à t'aider dans ton nouveau projet Tu achètes le matériel et je m'occupe du reste Donc notre ami là a une société qui fait littéralement ce dont on a besoin. Incroyable. Ce qui est quand même assez bien parce que je vous rappelle, bon vas-y le monteur, mais d'ailleurs des petites images de l'étage. En termes de placo, on risque d'avoir besoin ouais, ouais, d'un ouais. petit peu d'aide. On y connaît rien. Hein. C'est-à-dire que moi, le maximum que j'ai fait, c'est quand j'avais emménagé dans mon dernier appart, j'ai fait de la peinture. Donc euh, à la rigueur, mettre un peu la main dans le cambouis, je suis chaud. Mais si à la rigueur on peut avoir l'aide de quelqu'un, le rémunérer et que lui il vienne nous le faire, bah franchement c'est énervé. Donc là, cet ami là. Attends, on va avoir de toi. À quoi. la limite, mette un peu la main dans le il mais genre c'est chez toi. Non, mais j'en ai eu d'autres. Et en fait, je sais, j'ai même eu un truc qui était assez intéressant. Donc il a vu ma vidéo. Et en fait, c'est un gars qui fait des décors. Avec de la ficelle. Et là, ouais. tu dis, what the fuck, les décors avec ouais, la ficelle. Je suis allé sur son Instagram, au oh mec. Franchement, il fait des trucs que j'ai trouvé super intéressant Regarde. Ah oui, d'accord, ok. Il, il fait de des manane. bails comme ça, tu vois. Donc, pour de la déco, ouais, pour absolument. même un porte-manteau, j'ai vu qu'il avait fait un ouais. porte-manteau avec la ficelle, des bails comme ça, ça peut être archi intéressant. Mais ça il peut carrément créer un fond pour ton, pour ton studio. Hein. Tu vois, il peut créer un fond, il peut faire quelque chose et tout. Moi, vraiment, ça serait avec plaisir, j'ai trouvé ça archi chaud. Oui. C'est un gars qui a lancé son business Voilà pendant le premier confinement, comme il me l'explique dans le mail. Et je l'ai trouvé assez bah, original en fait tu vois en fait, comme je t'ai dit ça peut être intéressant si on achète une grande plaque de bois on la met derrière toi et le mec du coup il peut créer un truc totalement sur 2 euh, mètres par 2 mètres tu vois et comme fait, ça. il te crée tout un décor euh... c'est ça c'est ce que je me suis dit la même mille petits pdf etc ouais. tu vois où il montre ce qu'il fait et non franchement je l'ai trouvé très talentueux donc euh, le plaquiste merci le frérot mais là là euh, les monsieur de Cliff euh, ouais. on, va, on, va, on va on va parler ensemble les amis parce que franchement vous êtes euh, très talentueux euh, mais bah, le string art ça s'appelle string art oui parce que string oui, ça oui, veut dire c'est ficelle okay. L'art de la ficelle Donc non franchement très très bon Là j'ai eu un, un, un nouveau gars <rire> Lui il m'a tué de rien. Salut Zach j'espère que tu vas bien Je sais que tu as déjà ton ingénieur son la, la, la, Donc le setup son de chez moi Je suis aussi un gestion et j'aimerais bien m'occuper de la partie traitement acoustique des pièces du local Donc ça ça pourrait être intéressant J'en ai déjà fabriqué pour mon studio, Donc cela n'est pas un problème pour moi d'en fabriquer à nouveau Question paiement et aussi suivant la grandeur des panneaux Je ne demanderai uniquement le paiement des matériaux Rien de plus Si ce n'est Entre parenthèses Et c'est très osé Une PS5 <rire> <rire> oh le culot des gars Non mais il le reconnaît Il le reconnaît Et moi j'avoue que je me suis dit bon si le gars il vient il oui. isole tout vraiment propre de ouf Bon une PS5 c'est quoi C'est une 400 balles Bon il à la, la rue Mais, euh, oui. mais c'est surtout ça en fait oui. Genre, moi, les 4-500 euros, si derrière, euh, acoustiquement ouais. parlant, donc, tu sais, c'est quand on parle dans le micro, ça fait pas de reverb, de trucs dégueulasses. Si ce qu'il fait, c'est putain de propre, pourquoi pas Mais la PS5, c'est galère ça à choper Et tu sais, je me suis dit quoi Je me suis dit, le frérot, il s'est dit C'est un gamer <rire> Il a des <rire> connexions noires. Il va pas aller sur. Euh... Il y a un plug à avoir. Il y a un plug. à... Tu vois, lui, lui, il ouais. cherche pas sur D Labs, tu vois. Ouais. <rire> le moyen de paiement PS5. J'avoue, je m'y attendais pas. Mais pourquoi pas Franchement, traitement acoustique, tu vois, foutre euh, là les petits. Et toi, as vraiment besoin. Enfin, il y en aura vraiment besoin. Ah, de ouais, en fait. euh, ouais. Donc, euh... Moi, je risque d'en avoir vraiment, vraiment, vraiment, vraiment besoin. Alors, il y en a eu d'autres. Par exemple, voilà, classique, ça usage Je travaille dans le revêtement de sol sur Saint Priest. Si t'as besoin de bras, n'hésite pas, machin. Nan, nan. Donc, vraiment, des frères, plein de mecs qui sont proposés. même mes modérateurs Twitch et tout, euh, on vous aime. Mais pour finir, parce que je vais pas tous vous les lire, j'ai un pote à moi qui m'a... Lui j'ai bien aimé comment il s'est vendu. Viens de voir ta vidéo du local, félicitations déjà. Puis si t'as besoin de bras, mon métier c'est de livrer des fûts de bière de 45 kilos tous les jours. Donc s'il y a des charges lourdes à porter, t'as mon contact. Donc ah oui, c'est Milas. Bah oui, c'est Milas frère. Je le connais à l'époque, Bah oui, Milleuse, es bah ah là, oui non, sur, je, je t'avais déjà fait bien rencontrer. Bien bien Donc euh, des amis qui portent des fûts de bière de 45 kilos... Ça c'est super utile. On remercie tous ceux qui nous ont contactés. On va peut-être pas tous vous répondre parce qu'on aura peut-être pas besoin de tout le monde, hein. on va pas commencer à, à faire 40 personnes et tu sais. Zach avec un fouet devant le local. Allez là, oh Un peu plus rapidement s'il vous plaît. Non, on va quand même, tu vois, juste. Ce dont on a besoin, on va rémunérer bien sûr les personnes. Et on vous remercie de votre aide, c'est très gentil. Maintenant, rendez-vous fibre. Le moment de vérité pour l'internet. Et oh, aussi des sais, petites euh, négociations. J'espère qu'il n'y aura pas de prank. Hein. J'espère qu'il veut pas nous dire ouais la fibre elle a un peu clin d'œil ici. Euh, non, vois. non, non, ça ira. En plus j'ai déjà, déjà souscrit, moi j'ai déjà souscrit ouais. une offre. Ok d'accord. Combien carrément C'était 30€ et des brouettes hors taxes. Et en fait, si tu veux, l'avantage qu'il y avait dans cette offre fibre, Cette Dune bah, a été très forte. Et en fait, pendant la toute première année, on a 30% de réduction. Oh là ça. Oh là là. En plus vraiment, hormis l'eau, bah l'électricité, oui forcément l'électricité, l'eau va pas forcément l'utiliser de ouf. Un peu de chauffage l'hiver mais bon c'est pas pour tout ouais. de suite. Faudra prendre une assurance ouais. aussi mais bon. Ça ah, assurance, t'as regardé ou quoi un peu Pas du tout. T'as regardé non pas du tout ah bon, les... <rire> Mais bon, déjà quand on aura les clés, ce ouais. sera pas mal. Sur le loyer de voilà je par deux... Ouais bah c'est très bien, c'est très bien Ouais on va ramener un plaquiste, on aura un décorateur, on va repeindre ici, machin là, etc. Donc ouais franchement, un petit loyer de joint comme ça, un peu divisé, c'est top. Ouais. Ouais, c fort, c euh, vous me tenez au courant de toute façon des, euh, aussi des coups de vos travaux euh, notamment. Ouais. Parce que bon ici j'imagine ce sera comme la déco. Ici c'est de en... la déco et un petit coup de peinture. Ouais, euh, voilà, en... C'est surtout en haut. En haut s'il y a beaucoup de travaux on peut aussi se dire euh, voilà Super. On peut faire un petit truc. Enfin, voilà, parce que vous... Let's go. Moment de vérité. Bon du coup le câble ethernet devrait pouvoir passer par au dessus là. Donc câble ethernet qui passe par au dessus. Et qui termine ici ou quelque part à l'intérieur. Et comme je vous ai dit, il y avait deux possibilités. Soit il le faisait aujourd'hui, soit ça prenait quelques semaines. A priori, aujourd'hui, c'est bon. En fait, tu sais, il regardait dans le bâtiment à côté, il disait l'installation, elle est ghetto. Je vais essayer de vous montrer après. Tu sais, il y a des techniciens qui passent, chacun les uns les autres, machin, nana. Nan. Donc ça peut rendre la chose plus galère. Mais très sincèrement, s'il nous installe la box et qu'on a internet dès aujourd'hui, alors d'une, ça ne servira à rien. <rire> Vu qu'on ne va pas utiliser le local encore. Mais c'est une très bonne nouvelle. Dédicace aux techniciens. Alors, Toto, ça y est, tu vas pouvoir prendre les clés du local et aller regarder des pornos avant. <rire> T'as vu comment ils sont sympas? Petit loyer divisé par deux, et si ça nous coûte cher, ils peuvent encore faire un geste. C'est bien ça, non? Après, les gens diront c'est parce qu'on n'achète pas. Oui, effectivement, on n'achète pas. Et bon, vu qu'on est prévu pour deux ans, quand même, c'est cool d'avoir un endroit qui est cool. On hein. va leur faire tout ouais, ici Moi, ce que j'aime bien, c'est ça. Là. Moi, j'aime bien, moi. ça fait les travaux. Je l'éteindre. Ouais. Toi, tu pourras le garder animé parce que moi, si je shoot avec ça, ça va scintiller, ça, ça va pas être bien. Et, et, et tu voulais mettre aussi une porte coulissante ici Ouais, l'idée en fait, ici, parce que toi je te connais, tu vas y aller et moi je vais mettre la musique quand je vais shooter pour travailler. l'idée c'est de mettre ici une plaque isolante. Ou alors il tringle au plafond avec un rideau isolant, mais c'est un coup blinde. Mais bon, l'idée c'est de mettre un psy qu'on s'entende pas en fait, et que je te vois pas la journée. <rire> <rire> non, tu veux pas me voir <rire> C'est réellement, on met quelque chose là, hein, Tu sais, Moi j'investis pour pas voir ta sale gueule, vraiment c'est important. Jamais te voir, vraiment. Et donc, non, mais mais je... Alors, après je sais pas si c'est possible. Moi, bon, je pense simplement mettre une, une espèce de, de rail, mm -hmm. simplement c'est percer. Bon ça se fait hein. Tu perce, tu mets ça, tu mets le rail et tu fais coulisser et puis voilà toi. Mais toi, t'as cru as, on était chez 31 Barber Street, genre t'allais mettre de, du, du rap toute la journée. Euh, C'est un fou lui Ouais, moi je vais écouter de la musique. Ouais, bah achète des AirPods. Qu'est-ce que tu dis Attention, il y a le technicien qui revient. Hey, eh, work in progress les mecs. Incroyable, sérieux. Du coup, ça y est, le boîtier fibre est installé. C'est lourd Nous avons la fibre ici. Notre ami le technicien est en train de finir ça, donc on vous fera un speed test, mais euh, l'internet sera disponible direct. Mais avant, on va en haut pour la une deuxième partie des travaux. Nous avons eu au téléphone le gentil abonné euh, Plaquiste, dont je vous avais parlé un peu plus tôt, et il nous a demandé de faire les mesures. Donc hauteur, largeur, longueur, tout ce que tu veux, machin, plus des petites photos. Alors les photos, ça c'est assez simple, ça sera fait. Mais là, il y a Toto qui va faire les... C'est quoi ça Ah oh, ouais, mais regardez ça un plan, donc on est plutôt sur une, une, un endroit plutôt rectangulaire. D'accord. Donc là c'est censé être la pièce ça. ça c'est la pièce, ça c'est l'escalier. Ah ouais Quelqu'un de créatif, je vous avais dit. Hein. Et là on prend les mesures, au oh, tout ça, et on va envoyer ça aux au plaquistes. Ok. Et après du coup il a l'endroit parfait, à part nous donner du coup le nombre exact de, de plaques qu'il faut acheter à quelque chose près et puis après voilà hein. ouais il nous avait dit que euh, ça allait prendre quelques jours donc il a dit moi je descends avec ma camionnette et mon collègue vous nous payez de quoi dormir etc et on vous aide j'ai fait bon incroyable c'est vrai on un petit Airbnb aux petits oignons et puis on ira toquer à 2h du matin alors vous êtes contents <rire> hein <rire> oh, oh les gars là le, le placo là il va pas se mettre <rire> il va se mettre tout seul là je le grand respect merci au frérot tu gères. Cette pièce a du potentiel. J'ai hâte de vous montrer la version finale. Et aussi quand on ira faire la peinture. Il ici. Ça, ça, c'est toi qui t'engages dessus. Work in progress Après 3 heures d'installation Quelques petits problèmes mais... Allez fais nous un speed test très vite Le plus vite au monde Trois de ping On n'est pas sur la qualité qu'on a demandé là C'est une belle fibre ça C'est une belle fibre hein C'est une... C'est un bon début C'est pas très fibré ça hein Ouais, c'est film plein d'œil. Hein. On a eu le meilleur technicien, le frérot, il a fait que d'essayer de nous régler le truc depuis deux heures. Rien à dire. Mais bon, là, ça fonctionne pas des masses. En termes films, bon, on ça est, on de filtres, on est confiant. Deuxième essai. C'est de ping. Ah, ça marche bien. <rire> ah, ça me parle oh, là, ça me parle, oh, ça me parle. Oh Oh ouais. Oh, oh, oh T'as pris une 300 tu as pris une 500 mégas T'as pris quoi J'ai pris une 500, il me semble, mais. 300 mégas Bon, 300, oh, ça devrait suffire. Ça va on écoute. Quasiment 400 Eh bah ben écoute, c'est bon, internet au local. Ça me parle. Ça y est hein, sur ces douze paroles, vous avez pu voir. Je crois qu'on est les seuls gars en France à avoir une connexion qui fonctionne au moins on lui demande à la journée. Non ah mais surtout là on est vraiment tombé sur un technicien, le frère, il est, il est pas parti. 3 heures quand même, il est pas parti avant que ça marche quand même, hein, donc euh, ça le raye. Et eh ben écoutez, vous avez compris que les aventures du local euh, ils risquent d'être euh, encore longues. Mais le but c'est que d'ici un mois ce soit fini. Donc euh... Un mois dans le canapé, devant la télé pour l'Euro et pour voir Griezmann marqué. Voilà, pour voir Griezmann marqué, pour stream tout ça machin. Mais bon, c'est de bonne augure. Bon, sur euh, ces quelques péripéties, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Il n'y a pas Oscar pour aboyer. Et on vous dit à la prochaine avec Thomas. Bisous. Thomas, tu dis pas bisous ouais. C'est la bisous les gars, à bientôt, on va se dire bientôt ici. Bientôt, souvent. Hein. Tchou, -tchou.